Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Trois nouveaux accessoires pour votre sous videuse. Ainsi, vous laissez votre sous videuse sur le plan de travail. Les boîtes, ça vous permet d'amener votre déjeuner ou votre repas de la veille. Vous le mettez sous vide, c'est mieux conservé, bien évidemment. Si vous voulez garder vos bouteilles de vin, les consommer pendant une semaine, plusieurs jours, vous avez l'accessoire pour mettre sous vide votre bouteille de vin. Et également, et ça je sais que vous allez adorer ceci, les sachets. Réutilisable, à zip pour mettre sous vide. Alors pour ça, on va utiliser la nouvelle sous videuse Solis Prestige. On part pour une démo. C'est parti. Donc le nouveau sac réutilisable de chez Solis, vous avez ici. Vous le mettez dedans, donc c'est un petit système pour faire le vide d'air. Alors c'est quoi l'idée Quand vous avez des fruits que vous souhaitez conserver, vous voulez réutiliser, ça évite tout d'abord de racheter des sacs en permanence. Parce que quand vos sacs sont utilisés, les sacs traditionnels que vous avez par exemple ici à l'intérieur, voilà, les sacs traditionnels, ceux-ci, quand vous les avez soudés et utilisés, ils sont bons à être mis à la poubelle. Donc, si vous avez des choses sèches à mettre sous vide, n'hésitez pas à utiliser ce sac. Donc, très simple, vous venez tout d'abord fermer proprement votre sac. Vous avez un petit accessoire qui est fourni avec, simplement pour vérifier que tout est bien fermé et maintenant on va mettre sous vide. Je viens simplement le poser dessus et vous enclenchez tout simplement. Et vous laissez faire. La machine s'arrête automatiquement. Voilà. Vos fruits, légumes, vos denrées sont mises sous vide. Maintenant vous avez envie de prendre une pomme à l'intérieur, Voilà, il vous suffit simplement de réouvrir le sac, tout simplement vous vous servez, vous refermez proprement l'emballage et vous remettez sous vide. Donc vous avez bien compris l'avantage de ceci, ça évite de consommer des sachets si vous, avez, si vous avez besoin de réutiliser ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous avez du fromage par exemple, vous savez l'ouvrir, vous servir, refermer, vous conservez plus longtemps, vous faites des économies, c'est extrêmement important. Voici le premier accessoire que je trouverais vraiment une belle nouveauté, sac à zip réutilisable. Alors maintenant les boîtes, ce n'est pas le même accessoire, donc... Un accessoire avec deux boîtes, donc des boîtes, des boîtes qui sont des boîtes alimentaires. Vous mettrez votre repas de midi, le soir, etc. Vous avez compris, là on va simplement vous montrer en mettant des biscottes dedans. Vous avez une petite ventouse ici, vous venez mettre dans la partie dédiée à cet effet. Vous n'utilisez pas en fait l'aspirateur intérieur ni le sac. Vous n'utilisez que la fonction canistère qui n'est donc qu'une fonction d'aspirateur. Vous placez ceci sur votre boîte tout simplement sans forcer, donc regardez, je le dépose dessus et vous voyez, j'enclenche la mise sous vide. Si vous avez fait du riz cantonné la veille, n'hésitez pas simplement à le mettre sous vide, ça conserve vraiment les aliments, ça évite également d'utiliser beaucoup de films alimentaires, ce film que vous vous entourez autour de votre assiette et que vous jetez dans les poubelles classiques, utilisez des pots réutilisables, ça fait également des économies, ça évite de jeter trop de plastique. On va arriver au bout, vous allez voir. Le vide est fait à l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez que c'est facile, rapide. Vous avez une boîte. Alors, quand elle est mise sous vide, il est impossible de l'ouvrir. La seule manière de l'ouvrir, c'est donc de pincer ici cette petite tétine. Voilà. Et vous accédez à votre repas. Troisième accessoire. Vous aimez bien un verre de vin et avec une bouteille, vous allez 3, 4 jours, une semaine ou simplement vous utilisez le vin pour vos sauces et vous voulez le conserver. Vous avez de nouveau votre sous videuse, reste sur le plan de travail. Troisième accessoire, c'est ce système pour venir fermer vos bouteilles. Donc, de nouveau, vous placez tout simplement et vous laissez faire sans forcer et votre bouteille est conservée. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ainsi, vous avez pu découvrir trois nouveaux accessoires pour utiliser votre sous-videuse à 100%. Suivez-nous, YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram, ainsi que LinkedIn pour le réseau professionnel. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao